Mm. <coughs> Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Et vous avez vu, hein, le temps n'est pas top, mais euh, on tient, on tient, on tient. D'ailleurs, euh, je vous emmène faire un petit tour à la plage, ouais, sur les galets de Nice. Vous allez voir, c'est super. Le matin, c'est douche obligatoire pour les galets niçois. Aspersion à l'eau de mer, normalement avant l'arrivée des baigneurs. Ramassage manuel des macro-déchets. Le dispositif de nettoyage des plages est en place pour l'été. et Il a forcément été adapté au contexte sanitaire. Cette année, on a modifié notre process au niveau de toute l'accessibilité, au niveau des plages, que ce soit au niveau des escaliers et des douches et des rampes. Où là, on a changé notre produit euh, avec un produit et bactéricide, qui est utilisé par notre groupe Haute Pression. Ce nettoyage des accès des plages aux virusides est quotidien. Couplé aux mesures de distanciation qui doivent toujours être respectées, il vise à rassurer les Niçois et les touristes potentiels de l'été. Le message est important à faire passer. Lorsque je vois le niveau de réservation de l'hôtel l'hôtellerie qui monte à une vitesse extrêmement rapide, j'ai le sentiment que la manière dont avec mes autres collègues maires du littoral nous avons géré cette crise, nous avons sans doute donné une image telle qu'elle met en confiance ceux qui veulent nous rejoindre cet été. Chaque saison, 6 tonnes de déchets flottants sont récupérées par le bateau des pollueurs. Et sur les plages, 6 tonnes de déchets sont ramassées chaque jour, dans les poubelles et sur les galets de la prom. Les baigneurs locaux pour l'instant y sont sensibles. Quand on plonge, c'est qu'il y a déjà moins de détritus dans l'eau, donc c'est déjà ça de gagner. Mais bon, oui, après, virus ou pas virus, c'est dommage que ce soit pas propre tout le temps. Quoi. Allez, on va baigner. Pour les baigneurs qui manqueraient de civisme, il peut leur en coûter 68 euros d'amende pour le moindre mégot jeté ça peut aider à dissuader. Alors voilà, euh, la désinfection continue. Ouais. Et euh, ce qui est dommage, euh, en fait, et je déplore, c'est qu'il y ait toujours autant de saleté, que les gens n'aient euh, pas peur euh, du virus au point de jeter leur saloperie par terre et que l'on soit toujours obligé de nettoyer les plages, c'est un peu dommage c'est euh, manque de respect total et ça c'est juste pas normal, bon voilà, ça c'est dit, c'est fait, voilà. Alors euh, nous avons notre chef, enfin pas notre, notre, c'est pas le mien, hein. mais le maire de Nice, parce que moi je ne fais pas partie de Nice, donc euh, le, le maire de Nice que je connais, lui me connaît pas, mais moi je le connais et euh, je il me fait rire, quand il dit c'est super parce que bah, on met tout en place pour euh, que les gens viennent euh, en vacances à Nice pour, euh, <rire> et pour se changer les idées, hein, puisqu'il faut faire repartir l'économie. Hein Étant donné que deux mois ont suffi à tout faire tomber, à tout faire capoter, je me demande si… Euh... Non, je ne me demande pas. Je sais que la bourse se cassait déjà la gueule avant l'épidémie. Et que euh, ce, ces deux mois de confinement n'ont été qu'une raison euh, obscure, raison obscure, euh, pour donner, euh, en fait, euh, comment, comment dirais-je, pour donner, je me répète, hein, mais euh, je ne trouve pas vraiment les mots. Donc, euh, pour donner une raison, en fait, à la bourse de se casser la figure. Mais en fait, la, la bourse, elle se cassait déjà la figure avant. On n'avait pas, pas eu besoin de, de ce deux, deux mois de, de confinement. Hein. Euh, la bourse, elle s'est déjà cassée la gueule avant. Parce que euh, c'est pas en deux mois, en deux mois de confinement, que euh, la bourse euh, a fait un chute, une chute aussi euh, faramineuse. Hein. Parce que Si elle tenait, si, était, si elle était... Euh, en bonne santé, cette bourse de moi n'aurait pas suffi à la foutre en l'air. Voilà. Mais euh, le confinement à bandeau. ouais, le confinement à bon Donc je reviens à ce cher Estrosi qui dit qu'il faut refaire repartir, donc euh, bah, que les gens reprennent des vacances, euh, qu'il faut par faire par euh, repartir l'économie, bien sûr. Il faut faire repartir l'économie. Alors pour l'instant, ça va. Parce que, vous avez vu sur les plages, hein, euh, les gens ont bien leur distanciation, et patati, et patata. Sauf que, euh, quand les gens partiront en vacances, je me demande comment ça va se passer pour cette distanciation. Parce que, quand je vois, quand c'est euh, tous les ans, tous les ans, tous les ans, les gens ils sont euh, sur la plage. Oui, c'est pourtant c'est les galets, hein, est pas, est pas ce n'est pas top hein, pour euh, la plage. Enfin, pas pour moi en tout cas, hein. moi j'aime bien le sable, j'aime bien, voilà ou alors des tout petits, petits, petits, petits, petits, petits galets. Et euh, bah, quand on voit déjà comment les gens ils sont les uns sur les autres sur les plages de Nice, si euh, M. Estrosi leur faire repartir l'économie sur Nice et qu'il veut ouvrir la porte aux voyageurs et aux euh, vacanciers, je me demande vraiment comment ça va se passer, parce que ça risque d'être très, très, très, très, très très chaud. Ça risque d'être très, très, très chaud. Là, je ne sais pas s'il y aura un maître de distanciation. Ou alors... Ou alors, il va nous faire un passe droit. C'est-à-dire qu'ils euh, vont nous mettre des heures pour y aller. Hein, euh, ou alors, un nombre de personnes seulement euh, euh, par plage. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils vont nous sortir comme truc. Mais je pense qu'au mois de juillet août, quand euh, il va y avoir euh, les vacanciers qui vont arriver, je pense qu'il va y avoir comme un petit, petit, petit problème dans son programme. Dans son programme, il va y avoir un petit, petit, petit problème. Ouais. Enfin bon. Et qu'est-ce que vous voulez C'est comme ça. Hein moi, euh, moi, ça me fait rire parce que du coup, alors déjà que j'allais pas à Nice, mais alors du coup, dans ces conditions, je n'irais pas du tout, du tout, du tout. D'ailleurs, euh, on se demande si on va partir en vacances ou pas. Enfin, en vacances, on ne va pas partir en vacances. Ce n'est même pas la peine. Mais euh, j'aurais bien aimé, moi, partir, par exemple, ne serait-ce qu'un week-end, histoire de, de se changer un peu les idées. Et puis... Euh, de, de se couper de tout ça, mais quand on voit euh, comment ça se passe dans les campings et euh, le reste, hein, euh, alors ça ne me donne pas envie du tout, envie de partir, hein, avec euh, leurs masques, avec leurs gants, avec leur désinfection à tout va, avec euh, tout ce qui s'ensuit, euh, non, bah, euh, je ne sais pas. On, on est en train de se dire qu'on va voir comment vont évoluer les choses, et euh, peut-être qu'on prendra un week-end si les choses s'arrangent, c'est-à-dire que si on arrête avec cette histoire de, de voir tout désinfecter tout le temps, cette histoire d'épidémie qui n'a plus lieu, enfin bref, c'est du n'importe quoi. Ben, bah, euh, euh, c'est du n'importe quoi, euh, c'est pas compliqué, hein, je dire. Il y a des pays euh, dans l'espace Schengen hein, qui ont tout envoyé valser, ah, et qui se réunissent qui font des réunions, qui, font, qui, qui vivent leur vie tranquillement, et il bah, n'y a pas eu d'autres cas. Ça continue à baisser, ça continue à baisser, ça continue à baisser, il n'y a pas eu d'autres cas. Donc, euh, c'est marrant, hein Comme euh, on prend autant de... Euh, en fait, c'est les pays qui prennent le plus de précautions qui ont le plus de cas. C'est pas logique, c'est paradoxal, c'est pas logique, c'est pas normal, c'est pas normal. Donc bah, voilà, c'est juste génial parce que euh, l'Allemagne, l'Italie, tout ça, ils ont rien à foutre. Ils, ils, ils vivent leur vie tranquille, ils vivent leur vie tranquille. Et pourtant l'Italie, ça, euh, ça a été chaud hein, d'après ce, qu ce que nous a dit l'OMS à un moment, hein, les pays de Schengen Si vous avez pas vu ma dernière vidéo sur euh, l'OMS, je vous conseille d'aller faire un tour parce que c'est vraiment génial. Donc euh, moi je ne crois plus rien du tout, je ne crois plus rien du tout et euh, ben, je, je fais selon ce que me dit mon cœur. Alors il est hors de question que je, sois, euh, euh, que je fasse euh, 15 jours de quarantaine ou que ce soit et pour quelque raison que ce soit. Il est hors de question que j'aille euh, euh, passer un week-end quelque part euh, si euh, j'ai pas ma, mon entière liberté. Et euh, si on ne me demande pas de me passer les mains euh, à l'alcool, à, à l'hydro-machin, entre un les chose avec plein d'alcool et qui vous défonce euh, tous les microbes et les bactéries que vous avez dans les mains alors que vous en avez besoin, hein, pour votre immunité, voilà. Euh, D'ailleurs, en parlant de ça, euh, la meilleure façon de se protéger de tout et de n'importe quoi, c'est encore de faire monter son immunité et donc de se protéger grâce à son immunité, voilà. Euh, vous avez vu dans la vidéo, hein, il y a quand même des gens qui ont quand même un petit semblant de, de jugeote encore. Hein, tout le monde n'est pas complètement euh, abruti par euh, cette affaire. Et euh, ils ont quand même un semblant de jugeote. Et ça me fait plaisir de voir que voilà, euh, euh, il y a quand même des gens qui ouvrent les yeux. Et c'est génial, c'est génial, c'est génial. Que vous dire Alors oui, j'ai reçu un mail ce matin euh, euh, du, du centre de loisirs. Hein, qui euh, se propose donc d'accepter euh, les enfants, mais pas tous, pas tous, pas tous, pas tous. Il faut euh, un certificat euh, de l'employeur euh, stipulant que les parents, les deux parents travaillent et que donc ils sont obligés de se faire garder euh, au centre de loisirs. Mais comme au centre de loisirs, ça va se passer comme à l'école, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas bouger qui ne vont pas aller à droite et à gauche comme ils le faisaient avant, qui ne vont pas faire de visite, qui ne vont pas faire de, de, de pique-nique, euh, qui euh, vont rester dans la salle euh, toute la journée. Je ne vois pas l'intérêt de passer des vacances, euh, surtout pour des enfants, dans des, états, dans des conditions pareilles. Je ne vois, vois déjà pas l'intérêt, hein, parce que l'enfant est censé être en vacances. Alors, si c'est pour le mettre en prison encore une fois, alors une, sorte, une fois qu'il est sorti de l'école de sa prison de l'école il rentre dans la prison du centre de loisirs. je vois pas l'intérêt je vois pas l'intérêt je, je vois pas en quoi ça peut aider l'enfant sérieusement je vois pas donc euh, et puis ça va et puis ça me conforte dans le fait que j'ai raison de, de penser ce que je pense et de faire ce que je fais et de dire ce que je dis voilà, <rire> voilà pour ceux qui n'auraient pas compris et voilà c'est comme ça alors non euh, euh, mon fils euh, n'a pas repris l'école, mon fils euh, n'ira pas au centre de loisirs. Euh, voilà, et donc euh, ça, c'était euh, la petite nouvelle du jour. Euh, par contre, oui, euh, j'ai décidé, alors ça fait deux ans déjà, ça fait déjà deux ans, deux ans que j'avais décidé d'ouvrir une association ici, euh, dans mon quartier, à la condamine, une association pour venir en aide aux gens. Sauf que cette association, ben, moi, je pouvais l'ouvrir, je, je pouvais la déclarer, mais elle était soumise à l'accord de plein de choses. Et là, euh, moi, j'ai décidé qu'elle ouvrirait. Parce que euh, du fait qu'elle est déjà euh, au journal officiel, donc il euh, n'y a pas de raison que j'ai payé 44 euros pour qu'elle soit à, au journal officiel et qu'elle ne voit pas le jour. Alors, euh, ouais, j'ai besoin de locaux, et j'ai besoin de j'ai besoin de locaux, j enfin un local, un local ça suffit amplement. Et j'ai besoin de ben, tout ce qui est informatique, enfin, je sais pas, euh, un ordi, euh, un bureau, euh, voilà. Et, euh, et j'ai donc envoyé un, un courrier euh, au maire de ma ville, enfin, à la secrétaire du maire de ma ville et j'espère sincèrement qu'elle va y adhérer parce que même si elle n'y adhère pas je la ferai vivre, cette association d'une façon ou d'une autre euh, du sais-je l'ouvrir sur ma terrasse, cette association du l'ouvrir sur ma terrasse importe. j'ouvrirai cette association que, que et je me, je me fiche complètement et royalement de ce que peut penser qui que ce soit euh, j'espère que euh, le maire euh, pourvoira à ma demande, hein, j'espère sincèrement parce que c'est euh, une association à but non lucratif donc euh, j'ai rien à y gagner, hein, j'ai rien à y gagner euh, sauf à perdre mon temps, sauf à perdre mon temps mais euh, au final je perds pas mon temps puisque je le donne volontiers et avec tout mon cœur et mon amour donc euh, c'est absolument pas euh, et euh, vraiment, vraiment, euh, bah, ça, et je vous parlais des idées racines l'autre fois, bah voilà, ça, là, elle en fait partie. Et euh, je sais qu'elle aura, je sais que je vais l'ouvrir. D'une façon ou d'une autre, je vais l'ouvrir parce que je vais tout faire pour. Donc je vais l'ouvrir. Enfin, je vais l'ouvrir. Elle euh, est déjà inscrite, j'ai juste besoin des de matériel de base. Voilà. Et donc je vais l'ouvrir parce que je veux l'ouvrir. Je veux l'ouvrir. Voilà. Et, et je l'ouvrirai. Donc c'est une association euh, qui euh, à la base euh, sera juste euh, avec des euh, euh, pour euh, donner des vêtements pour donner euh, enfin des choses non périssables qui ne demande pas euh, que à des euh, comment dire euh, des... Ah j'ai perdu le mot j'ai perdu le mot euh, qui ne demande pas une surveillance sanitaire, voilà, une surveillance sanitaire, à tout va, et euh, voilà. Euh, bien sûr que les locaux sont désinfectés, bien sûr qu'il y aura. Euh, bah, même euh, sans, sans cette histoire de, de virus, hein, euh, c euh, il faut désinfecter les bureaux, il faut les nettoyer, faut les <rire> ça ne change rien au problème, j'ai envie de dire. Euh, après, bah. Euh, on verra par la suite comment ça se passe. Pour l'instant, j'ai déjà besoin de locaux. J'ai besoin. Euh, voilà. Alors, euh, pour le coup, je, je vous mets en dessous, euh, je vous mets en dessous euh, des cagnottes. Si vous voulez euh, m'aider, si vous voulez m'aider à monter cette association euh, qui peut. Euh, bah, en, au final. Euh, je la monte ici à la condamine hein, mais au final elle peut servir à tout le monde parce que je vous ferai des vidéos bah, et quand j'aurai les locaux bien évidemment hein, je vous ferai des vidéos et euh, si euh, parmi vous il y a des gens qui, ont, qui sont dans le besoin dans la nécessité je me ferai un plaisir un honneur et une joie de vous envoyer euh, ce que je peux avoir et euh, afin de vous aider du mieux que je peux donc que vous soyez sur la région PACA ou en Bretagne ou à Lille ou peu importe dans quel endroit de la France, ce n'est pas un problème. Je répondrai à toutes les demandes et je ferai en sorte que vous ayez ce dont vous avez besoin et ce que vous avez demandé. Voilà. Donc euh, j'ai donc besoin que cette association, elle survive pendant un an avant de pouvoir euh, avoir des subventions. <rire> oui, ouais, ouais. c'est euh, complètement illogique parce que les subventions, on en a besoin tout de suite, tout de suite, quand on ouvre l'association. C'est là qu'on a besoin des subventions parce que c'est là qu'on a besoin d'aide, on a besoin de, de plein de choses. Hein? Donc, euh, c'est là qu'on aurait besoin des subventions. Mais non, les subventions elles arrivent elles non, après. C'est d'une logique imparable, j'ai envie de dire. C'est vraiment... Euh, on est dans un monde où on marche sur la tête, on marche sur la tête, mais bon, oubliez vous c'est comme ça, hein Et donc, c'est pour ça que je veux être complètement autonome au niveau de cette association. Alors, euh, que le maire soit d'accord ou pas, que j'ai des accords ou pas, que qu'ils que qu adhèrent ou pas à mon idée. Euh, moi, mon idée, elle a vu le jour dans ma tête et j'y donnerai vie d'une façon ou d'une autre. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas, hein, euh, envoyez-moi des messages, contactez-moi, je vous ai mis mon adresse mail, contactez-moi, euh, dites-moi euh, et surtout, bah, voilà, euh, je vous mets euh, une petite cagnotte en dessous, si vous pouvez, euh, enfin, si vous avez la possibilité de faire des dons, hein, de, faire des dons à, de façon à m'aider à monter cette association, euh, je vous en serai extrêmement reconnaissant. Alors, euh, je, vous mets, euh, euh, je vous mettrai... Euh, donc, euh, alors, le nom de l'association, c'est euh, Un sourire pour tous. Et euh, je vous mets la photo euh, qui est parue au journal, de façon à ce que vous voyez que je ne vous raconte pas de bêtises, que j'ai vraiment ouvert cette association. Et que euh, elle est vraiment parue au journal des associations. Donc, euh, vous verrez que je vous raconte jamais de bêtises de toute façon. Vous le savez, ceux qui me suivent le savent. Et euh, voilà, je veux la, la faire vivre et je la ferai vivre d'une façon et d'une ou d'une autre, puisque c'est euh, voilà, euh, tout simplement. Euh, et, euh, je sais que j'y arriverai euh, d'une façon ou d'une autre. Alors. Euh, à votre bon cœur, messieurs, dames, si ça vous dit, si ça, si ça vous dit, si ça, si ça résonne avec vous. Alors c'est pas, je, je demande pas beaucoup et je demande pas à ceux qui peuvent pas non plus, sauf à, à ceux qui veulent et à ceux qui veulent et ceux qui peuvent surtout ceux qui peuvent, ça serait bien. Et euh, ceux qui veulent, voilà, euh, ceux qui ont la possibilité. Comme je vous dis, il euh, n'y a pas de souci, hein, je, je ferai des colis dans toute la France, il n'y a aucun problème. Mais pour ça, bah, il me faut les moyens, vu que les subventions, j'aurai le droit que l'année prochaine. Voilà, euh, pour autant que l'association tienne un an. Et, et mais elle tiendra un an, elle tiendra même plus. Parce que quand on a envie de faire quelque chose et que c'est vraiment quelque chose auquel on me tient, euh, ça voit le jour, ça voit le jour et je sais que ça verra le jour et alors euh, ce qui se passe à l'extérieur j'en ai rien à foutre euh, les autorisations, j'en ai rien à foutre je l'ai, la principale autorisation que je l'ai c'est la préfecture qui me l'a faite donc je l'ai, pour le reste euh, ça me passe au-dessus de la tête voilà, euh, accord ou pas accord ça me passe au-dessus de la tête euh, alors je fais appel à votre bon cœur mais, euh, mais si personne n'adhère c'est pas grave, c'est pas grave parce que de toute façon je la montrerai quand même, et si euh, vous avez besoin, n'hésitez pas, contactez-moi, contactez-moi et euh, je vous informerai au fur et à mesure de l'avancée de cette association. Et euh, voilà, je pense que tout a été dit, hein, tout a été dit. Euh, je ne vous parle pas de ce qui se passe dans le monde parce que je n'en ai rien à faire. Ça ne me concerne pas. Ce n'est pas, pas, pas dans ma ligne temporelle actuelle. Euh, ma, ma ligne temporelle, elle n'est pas là. Elle est ailleurs. Donc, je fais vivre ce que je veux, ce que j'ai envie. Je, fais, euh, je nourris mes, mon idée racine, mes idées racines. Parce que comme je vous ai dit la dernière fois, j'en ai plein, j'en ai plein, j'en ai plein. Donc, l'association, entre autres. Je la fais nourrir et donc je sais qu'elle aura lieu. Voilà, c'est tout. Voilà, voilà, voilà. Donc, euh, bah écoutez, on est euh, mercredi 11. Je ne sais pas si vous verrez ma vidéo euh, aujourd'hui ou demain ou peu importe. En tout cas, il est exactement 9h10. Hein. Il ne fait encore pas très chaud. Vous avez vu que le soleil euh, il joue un peu à cache-cache avec -cache les nuages. ce n'est pas grave. Hein. La nuit est belle quand même. Mais, euh, il n'y a pas de donc je vous souhaite une bonne journée, j'espère je, que tout va bien pour vous, que vous, vous êtes en bonne santé, que vous avez la paix, la joie, le, le bonheur dans le cœur, hein, c'est le plus important. Donc euh, prenez soin de vous, prenez soin euh, de, de votre cœur, prenez soin de votre cœur et que la paix soit avec vous, tout le temps, en chaque, chaque instant de votre vie. À chaque moment de votre vie, soyez en paix, lâchez prise, prenez de recul et soyez en paix. Surtout soyez en paix. Je vous aime. Bye.